Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon je suis désolé, je vais peut-être pas être forcément ultra euh, propre dans ce que je dis puisque je viens de sortir de 12 heures de live concernant la BlizzCon Online et euh, beaucoup, je sais que beaucoup de dépressifs, <rire> après... Soyez honnêtes on peut comprendre aussi mais beaucoup de gens vont être assez euh, tristes et en mode assez énervé parce qu'il n'y a pas eu de panel Heroes of the Storm Mais du coup je euh, reviens sur 2-3 trucs Effectivement sur la, tout sera disponible d'ailleurs concernant la BlizzCon Online et le suivi sur, euh, YouTube, sur le Youtube Mais sur mon, enfin, sur mon Youtube avec les analyses et autres mais euh, évidemment sur la cérémonie d'ouverture il y a eu quelques mots sur Heroes mais que dalle, enfin, on n'a pas eu d'annonce de, de, ou quoi que ce soit Et comme vous le saviez peut-être si vous avez suivi un petit peu les lives récemment et autres, il n'y a pas de panel euh, Même sur l'endroit le, le, on va dire stratégie donc avec Warcraft 3, Starcraft 2 et euh, Heroes Sachant que pour Starcraft normalement si vous avez regardé la vidéo sur Starcraft je la mettrai en description et dans les, dans les fiches vous avez, euh, vous le deviez le savoir et pas attendre grand-chose pour Starcraft. Pour ce qui est de War 3 et Forge, là pour le coup un peu de tristesse et j'ai pas suivi là-dessus. Mais par contre pour Heroes, il y avait des choses. On savait qu'il y aurait pas de panel en fait. On savait qu'il y aurait pas de panel. Et donc sur le papier on se disait merde. Maintenant revenons sur quelque chose d'assez important. Euh, il me semble très très très très important de revenir là-dessus. Malgré qu'il n'y ait pas eu de panel ou autre, euh, beaucoup de gens ont dit dire a ah, pas de contenu, le jeu est mort, tout tout ça. Ceci est un post Reddit où justement quelqu'un avait posé, donc Chocomax, je sais pas quoi là, qui avait posé, euh, qui avait dit, euh, on a le planning et pas de panel Heroes, euh, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est très mauvais signe pour le jeu ou quoi que ce soit Il y avait du coup Brou, l'une des, des, des personnes que j'ai pu interviewer d'ailleurs par le passé, qui bosse en tant que développeur chez Heroes of the Storm chez Blizzard, qui avait du coup dit, euh, voilà, bonjour mes amis, euh, il n'y a pas de panel cette année car nous n'avions pas de choses à partager pour le moment euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas jugé euh, je, je, je dirais que euh, le, le, le contenu qui arrive devrait euh, de, va ajouter tout simplement certains de mes reworks mes, mes rework préférés avec des nouvelles montures et des nouveaux skins etc euh, donc bonne journée à vous mais voilà c'est pas encore prêt mais du coup des choses arrivent et pas de panel parce qu'on N'attendez pas. Enfin, on n'a pas jugé pertinent en gros, le, puisque le, le contenu n'était pas encore prêt à sortir. Depuis, depuis, il y a eu quelque chose. Il y a eu un autre, euh, il y a eu un autre poste, non, ça n'a rien à voir celui-là. Il y a eu un autre poste avec évidemment un meme en mode oui, tout, tout, tout, tout, tout, euh, il y a 9h, voilà, euh, avec Overwatch qui est en train de se noyer. Bon, ça c'est des gens qui n'ont pas vu le, le, le panel, évidemment, Overwatch. On voit l'arcade, etc. et on voit Heroes mort au fond de la piscine blizzard a répondu également à ça les devs d'Heroes rose ont répondu également à ça avec euh... Bon c'est une blague hein, mais what is dead may never die c'est une, un, une référence à game of thrones avec euh, ce qui est, de, ce qui enfin euh, c'est la, la référence de greyjoy c'est en français je sais plus ce que ça donne mais c'est en gros euh, ce qui est mort Enfin, en gros c'est ce qui est mort ne peut pas mourir mais je sais plus exactement en français comment ils la traduisent mais bon en gros ça veut dire que justement c'est en vie et à côté de ça Surtout, le plus important L'artwork que vous voyez ici, je ne l'ai pas choisi par hasard Quelqu'un en fouillant un petit peu sur les artworks officiels de Blizzard de la Biscone, Est tombé sur cet artwork Je vais vous le remontrer Cet artwork ici On pourrait se dire à première vue bah, C'est probablement un event Overwatch Le problème c'est que ce n'est pas du Overwatch Regardez au fond Il s'agit de Rodog Regardez quelque chose de très important Où est... Son flingue. Il n'y en a pas. Le grap à gauche. Ok, pas de problème. Une hache à droite. Et un petit membre mécanique au-dessus. Tiens, c'est marrant, tiens. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce que ce serait pas une abomination Alors, ensuite, on a ici une Vala. Hein, on reconnaît bien Vala, pour le coup. C'est la seule qu'on reconnaît. Avec euh, bah, ses arbalètes et autres. Et du coup, un skin Faucheur pour Vala. Devant, on voit Reinhardt, mais... Ça semble être un skin pour euh, Johanna, hein, le, le bouclier avec euh, le, la faux, le, le fléau semble indiquer un skin pour Johanna. Et au fond, un skin qu'on attend depuis très longtemps, le skin Rhaenor, le skin Soldat 76 pour Rhaenor. Et là vous allez dire, ouais mais bon c'est peut-être des conneries, on a plein de conneries qui tournent sur Reddit, etc. Effectivement. Bon, déjà c'est sur les artworks officiels de Blizzard, de la BlizzCon. Maintenant, ce qui confirme... Quelque chose c'est quelqu'un qui réfléchit en faisant Il y a 9h donc il met Trois hmm, petits points, quelque chose à dire Il flotte Spazo aussi flotte, alors Spazo il me semble c'est quelqu'un d'important aussi Sur Heroes mais bon on s'en fout euh, Et à ce moment là Blizzard des Warner Mais Alone with centers Across the plains alors c'est quoi le tumbleweed machin Je vous l'ai traduit à côté parce que c'est un peu compliqué. Un tumbleweed solitaire se promène à travers les plaines. Alors le tumbleweed, vous savez, c'est le truc des Far West. Où vous avez une botte de foin qui glisse en fait. Souvent vous allez dans les westerns dans le duel et vous avez une petite meule de... Enfin, pas une meule de foin mais voilà, une petite botte de paille là qui, qui tourne. En gros, ça veut dire... Euh, moment de tension, quelque chose arrive. Donc... Sur le papier, bah j'ai mis le truc mais vous n'avez pas la vision, mais bon, c'est pas grave, je, je vous l'ai traduit à l'oral même si c'était dégueulasse. Du coup, ça annonce normalement, c'est quasiment à 99% officiel, il y aura un event Heroes qui arrive avec des skins de personnages d'Overwatch, avec des montures là on les a pas. Peut-être. Ah bah si la moto au fond, je suis con, ça c'est une moto au fond. Okay. <rire> voilà la monture pour Heroes. Et euh, alors attendez, attention à pas trop vous hyper est-ce qu'il un nouveau perso et tout. Ça a l'air plutôt d'être des rework, des skins. Peut-être qu'il y a des persos rework dans le tas, ça mettant que ce soit Raynor, mais on pourrait imaginer Stitches. Euh, Vala, Johanna, ah, je sais pas trop, Stitches, ça me semble plus logique. Mais euh, Raynor je pense pas, le rework est excellent. Donc ça m'étonnerait, je pense que c'est plus un skin en hommage un petit peu à Overwatch 2, etc. C'est l'occasion de faire, de, faire, de faire tout ça. Donc bah. Quelle bande d'idiots j'ai envie de dire, parce que c'est super, c'est superbe les artworks qui sont magnifiques. Et d'un autre côté, quelle bande d'idiots de pas l'avoir fait un panel pour en parler. Euh, même si c'est pas tout de suite euh, bah c'est pas grave, un panel c'est la BlizzCon c'est l'occasion de montrer aux gens euh, que le jeu est vivant et le jeu existe et, et autres. alors c'est pas encore confirmé à 100% vous checkerez euh, l'édit le jour où ça sera confirmé à 100% je le mettrai dans l'édit euh, dans les commentaires mais euh, là vu les réactions de Blizzard euh, et pour ceux qui ont pas trop l'habitude de Reddit, les petits euh, mm, et les... Euh, petite réaction des devs quand ils répondent ça c'est généralement c'est fait hein, c'est quasiment fait je le mets à 99,99 ,99 parce que tant que c'est pas confirmé à 100% on sait jamais mais euh, du coup ça veut dire qu'il y a bien euh, un event qui arrive pour Heroes avec des très très beaux skins donc voilà euh, je vais pas aller plus loin euh, je veux pas faire une vidéo très longue parce que déjà beaucoup de gens ne vont pas regarder ou autre il n'y a pas grand chose de plus à dire je suis à la fois Très content de voir ça, ça me fait vraiment plaisir. D'un autre côté, triste, bien sûr, même si on pouvait s'y attendre parce que ça avait été annoncé en amont qu'il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de panel concernant Heroes. Et euh, la raison évoquée, c'est même pas Activision qui leur laisse pas de temps, non, non, ou Activision Blizzard qui leur laisse pas de temps, non, non. C'est les devs d'Heroes qui sont du bah, on a... Pff, non, Et moi, je ne comprends pas ça. Je, je ne comprends pas euh, quant à ça à annoncé ou quant à d'autres choses, pourquoi ils ne profitent pas d'un événement comme la BlizzCon, surtout que c'est Online pour faire un petit panel et même juste un point genre voilà les reworks cette année etc on est content de ça on va faire ça là on peut peut-être distribuer deux trois friandises en mode bah les prochains persos qu'on va toucher c'est ça et ça et ils donnent pas de date ils disent bah bientôt quelques semaines quelques mois je sais pas enfin s'en Ils le balancent et c'est bon et à la limite à la cérémonie d'ouverture même si on n'a pas de panel cérémonie d'ouverture tu vois josh allen qui met ce truc là il fait en avant en avant guingamp quoi enfin je sais pas je comprends pas Blizzard, c'est à la fois la meilleure boîte et la pire boîte. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment des, des, des, des fois, je ne comprends pas quel point c'est... Mais bon, c'est les devs, hein, c'est les devs, hein, pour le coup, qui euh, diront ce qui n'ont pas jugé euh, pertinent. Alors, on pourra critiquer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a du contenu et ça fait plaisir. Voilà, plein de bisous, passez une très très bonne euh, journée, soirée. Euh, voilà, on se dit à bientôt pour la journée 2 de la BlizzCon, avec tous les toutes les VOD euh, en annexe. Bisous, bisous. Et la musique évidemment n'est pas choisie au hasard. Plein de bisous Tu vais oublie pas dessus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, tout ça, tout ça, la chaîne Twitch, le Discord.